Hello, hello les amis euh, Bienvenue encore sur ma chaîne YouTube euh, Je suis vraiment contente d'être de retour Et euh, je ne vais pas faire trop de blabla, trop d'introduction euh, On va directement passer dans le vif du sujet Donc euh, aujourd'hui on va parler des aveugles dans nos vies Et euh, longtemps fait l'erreur de... D'avoir cette envie-là de raconter mes visions, mes rêves, mes projets, à tout et n'importe qui. Euh, pourquoi j'appelle ça erreur, une erreur Parce que, bon, c'est que maintenant que je comprends. Euh, moi, vous savez, je dis, les erreurs, on peut en faire tout le temps. Honnêtement, j'encourage même aux gens de faire des erreurs, parce que euh, c'est qu'en faisant des erreurs, en fait, qu'on qu apprend, qu'on tire des, des, des leçons. Euh, par contre, oui, faire des erreurs, mais sous une condition, c'est d'apprendre de ses erreurs tout d'abord et de pas vraiment, enfin pas de pas vraiment d'essayer de ne pas les reproduire. Euh, L'erreur que je faisais, donc euh, oui, ça m'a appris. Enfin, euh, j'ai remarqué qu'en fait, je racontais mes projets, mes rêves, mes visions à des personnes qui avaient un rôle d'aveugle dans ma vie. Et dans cette vidéo, je vais euh, tout simplement expliquer um, euh, les d'identifier les personnes qui peuvent avoir le rôle d'aveugle dans nos vies. Um, les aveugles dans la vie d'une personne peuvent être ceux qui ne semblent jamais comprendre ce que vous faites. Pas ceux qui ne semblent parfois. Non, j'ai pas dit parfois. Ils ne semblent jamais comprendre ce que vous faites, dans le sens où tu as une personne que tu considères comme étant une personne de confiance et euh, tu lui dis « Écoute, moi j'ai envie de commencer ces études-là, de faire ça, ça, ça, ça. » Et cette personne ne comprend simplement jamais. Mais... et La question c'est toujours « Mais pourquoi tu veux faire ça ?» Et puis, ce « Pourquoi » accompagne souvent d'autres questions qui, au lieu d'installer des, des, des réflexions qui peuvent te pousser à t'encourager... Euh, dans ton, dans ton projet, ben, ces questions installent des doutes inutiles. Deuxièmement, l'aveugle, c'est cette personne-là qui pense que c'est jamais le moment. Peu importe euh, ce que tu as en tête, ce que tu as envie de faire, pour cette personne-là, c'est jamais le moment. Euh, et encore c'est la même chose, donc le fait que tu viens vers une personne avec beaucoup de confiance, tu exposes ton problème ou tu exposes euh, ton projet, tu as envie de recevoir de, de, un peu de soutien ou de, des idées pour encore euh, mieux t'informer ou quoi que ce soit et la personne te dit toujours « oui non mais tu vois pas que l'économie va mal, oui non mais tu vois pas que euh, le marché dans lequel tu vas investir il y a des problèmes dedans, non c'est pas le moment, attends un peu, oui tu as envie de commencer des études, non pas ces études là, attends, euh, c'est pas le moment ». Et moi, je ne parle pas des gens qui vous disent parfois que ce n'est pas le moment. Genre souvent, pas tout le temps, quand tu vas, cette personne -là, euh, quand tu vas chez cette personne-là avec une idée, ben, c'est jamais le moment. Ça, pour moi, c'est un signe que cette personne est un aveugle. Troisièmement, euh, l'aveugle, c'est aussi la personne qui se moque souvent des initiatives que tu prends. Peu importe ce que tu as envie de faire et c'est vraiment des choses qui te tiennent à cœur. L'aveugle va rigoler. Toi, faire un master, <rire> non mais t'es dingue ou quoi, déjà, déjà, non mais t'es dingue, surtout ça, non mais t'es dingue ou quoi, non mais t'es sérieux, non. Ça c'est les genre vraiment de réaction d'aveugle. C'est pas de non, t'es sérieux, de vraiment oui, tu vas le faire, non mais t'es sérieux. Limite, l'aveugle, tu, tu, tu, tu, tu, tu fais son, like, te donne un sentiment de ridicule, quoi. Un aveugle, c'est une personne qui te félicite en premier temps, mais attend de voir ta chute pour te dire Tu vois, je t'avais dit. L'aveugle, c'est aussi la personne qui a toujours, donc qui veut toujours d'abord voir le résultat final avant d'y de, de, de, croire ou avant de t'encourager. Donc, le moment. Le moment où tu es en train de penser, le moment où tu lui as, euh, tu lui as expliqué euh, la vision que tu as ou le plan que tu as, le moment où tu es en train, tu es en train de travailler, de tout mettre en place, l'aveugle n'avait pas vraiment d'avis à, don euh, euh, à donner. L'aveugle vient donner son avis une fois que, euh, une fois que le, le, le projet prend forme. Enfin, j'ai envie de dire c'est quoi l'importance L'importance, c'est d'avoir autour de soi des personnes qui arrivent... Je vais arriver à ça plus tard. <rire> Une chose que j'aimerais clarifier est que les aveugles dans vos vies, ce pas des personnes qui sont nécessairement mauvaises ou qui ne veulent pas vous voir avancer. C'est tout simplement des personnes qui ne peuvent... C'est tout simplement des personnes qui ne peuvent pas contribuer à votre vision. Parce qu'ils ne voient pas. Un aveugle ne voit pas. Comment est-ce que tu vas... Euh expliquer donc, ou dire à un aveugle, oui, regarde ce tableau, regarde ce plan. Non, l'aveugle ne voit pas et ne peut donc pas contribuer à ta vision. Ça ne veut pas dire que cette personne ne t'aime pas, ça ne veut pas dire que cette personne ne veut pas te voir avancer, mais ça veut dire que cette personne est tout simplement euh, incapable de t'aider dans ce que tu as envie de faire, de t'aider à compléter ta vision. Euh, le contraire d'une personne qui serait aveugle ou la personne qui voit serait une personne qui... Euh, ce serait une personne qui vous dit, j'ai essayé, donc tu vois dans ce que tu as envie de faire, moi j'ai essayé. Et honnêtement, tu dois être préparé de cette manière. Honnêtement, tu dois t'attendre à, à, à ça, ça, ça, ça. Je ne vais pas tout apprendre, tu vas découvrir de toi-même. Mais voilà les choses que je peux te dire. Dans, il y a du concret dans les conseils d'une personne qui veut contribuer à votre vision. Et ce n'est pas une personne qui... Euh, attendra par exemple la chute ou euh, l'échec pour te dire « je t'avais dit ». Ce n'est pas une personne qui te dira toujours « non, c'est pas le moment, non, c'est pas le moment ». Ce n'est pas une personne qui va installer la peur d'échouer qu'il ou elle a dans toi pour que tu ne puisses pas faire ce que tu dois faire. Donc voilà, oui. c'est déjà la fin de cette vidéo. Euh, J'espère avoir été claire. Euh, et si vous avez des questions quoi que ce soit, vous savez, dans les commentaires, sur mes réseaux sociaux. Euh, voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère vraiment que euh, ça va aider une personne. Euh, en tout cas, prenez soin de vous et euh, à très bientôt dans une nouvelle vidéo.